Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Basile Lafrenière et on parle des bateaux de la baie georgienne. Bonjour Basile, comment ça va? Bonjour, Dave. ça va bien, ça va bien. Cette valeur qui qu'il y a un peu de glace à la baie de trop de neige, on pourrait aller dans le bateau. Hein? Ben oui, oui, oui. Puis Aujourd'hui, on parle des bateaux de la baie georgienne. Tu, tu fais partie de euh, L'héritage de la baie Georgian League, parle-nous de ça un peu de ça. Oui, oui. oui je suis avec la, la, la Georgian Bay Heritage League uh, Wooden Boats, c'est les bateaux de bois et ça fait depuis 93 que ce club-là est ensemble. Ils ont commencé, uh, une des de raisons que le club a mis ensemble, c'est que uh, le Hronia Museum, le, le, il y a des personnes qui voulaient donner le bateau de bois, ils ne voulaient pas les avoir. ils ont créé le Georgian Bay Heritage League. Il y avait bien des hommes qui travaillaient sur des gros bateaux. Avant, que c'était un U.S. Navy Commander. Ils ont mis un club ensemble, puis ils ont mis un peu d'advertising pour trouver du monde qui avait coutume de travailler sur des bateaux de bois tout ça. Il y avait assez de monde qui ont commencé un club. Depuis 1993, ça, ça roule encore. Puis le, le musée est encore euh, avec nous là-dedans. So, euh, C'est quelqu'un qui a un vieux bateau de bois et il ne veut pas l'avoir. À la place de, de le jeter, il le donne à nous autres puis nous autres, on le, on le rebâtit. Puis quand tu dis les bateaux, c'est-tu des bateaux spécials, Ça, C'est-tu euh, euh, des chaloupes? C'est quoi ça. Non, plutôt les, les bateaux qu'on a, nous autres, les, on a un, le plus vieux qu'on a, c'est 1880. et après ça, ça va jusqu'à 1965. Mais qu'est-ce qu'on regarde pour? C'est tous des bateaux qui étaient construits dans la baie Georgienne. Okay. So, comme Penetin-Gouchine, il y avait à peu près trois quatre euh, personnes, des compagnies qui construisaient des bateaux Alors, là, y en avait à là Ils avaient avoir machine ils à Gourham Bay, il y avait à Midland, il y avait tout partout. Si on, on a, nous autres, on est seulement intéressés des bateaux de la baie Georgienne. OK Parce que si tu vas dans notre cop ces places-là, ils ont, ils ont des Duke boats, puis ils ont euh, toutes, sortes, des, des, de, toutes sortes de bateaux là-bas. Dans leur bout, nous autres ici, on va pour les, les, les compagnies ou même les personnes qui conduisaient des bateaux à ce temps-là. Puis euh, les métiers, les autres, ils bâtissaient leur propre bateau, hein. Oui, oui, oui, oui, parce que même dans le naval establishment des années passées, la plupart du monde qui travaillait sur les bateaux-là, c'était des Métis. C'était des, des Français, par de, des d'Indiens, c'était des Métis. Puis c'est eux autres qui étaient des pêcheurs à ce temps-là. C'est eux autres qui fournissaient euh, le naval establishment avec du poisson et toutes sortes de choses comme ça. Mm -hmm. C'était, les autres, c'était le, une des choses qu'ils faisaient. Ils, ils bâtissaient des maisons de l'oc, puis euh, ils bâtissaient des bateaux pour la pêche. Il n'y avait pas d'argent pour acheter un bateau à ce temps-là. Il n'y avait personne à ce temps-là qui bâtissait des bateaux ici. c'était des, des chaloupes, puis des, des canots, c'était tout ce qu'il y avait. Et ces bateaux-là, c'est. Des... Continue, continue. Oui, les métiers, continue, les métiers. Continue. Les métiers, c'était un des premières, des premières personnes euh, pour bâtir des, des. Parce que quand tu commences à regarder, avant que les compagnies comme Grew Boats, puis Gidley Boats, toutes ces compagnies-là ont des, des personnes comme euh, euh, le dernier nom de Blondin, puis des, des noms de la bat ces autres qui construisaient des bateaux. So, parce qu'ils avait besoin de euh, construire un bateau pour la pêche. Puis à ce temps-là, pour acheter un bateau, c'était extrêmement cher à ce temps-là. Ils construisaient eux-mêmes. Ça, c'est-tu ça euh, des bateaux à moteur ou des bateaux à voile, ça? So, en commencement, c'était des bateaux à voile. et euh, Ils mettaient deux sections de rames là-dedans pour ramer le bateau. Euh, comme, à de sonnaire, comme un l'abbaye du sonnaire, c'est comme un horschou là-dedans. So, pour, pour avoir le vent, il faut que tu de la baie. So, il y avait peut-être deux sets de rames. So, ils ramaient le bateau jusqu'à temps qu'ils dépassaient la pointe, puis là, ils rouvaient le, le, le, le voile. Puis ça, oh. ça, ça les emmenait à peu près aucune place qu'ils voulaient aller. C'est plus tard, plus tard dans 1900 que. Ils ont commencé à mettre, on qu'on appelle en anglais, « one longer ». C'est okay. ben un long. C'est un moteur, puis cet engin-là, tu pouvais le mettre après. So, ils ont commencé avec euh, ce, ce, cet engin-là pour les emporter au plus loin, euh, au large, là. Puis là il, il rouvait le, le voile, puis ils allaient avec, avec ça. Puis euh, ça, c'était-tu des bateaux ouverts, ça, des bateaux fermés, euh, des chaloupes, quoi, ça le des bateaux étaient pas, mal, étaient pas mal rouverts à cause des les, les, les bateaux de bois well à ce temps-là. Il, il y avait deux sections de voile après ça. Tu ne pouvais pas avoir... Euh, la manière si tu as construit, c'était pour apporter euh, autant de poissons, ramener tant, autant de poissons que possible, puis avoir autant de place pour mettre le monde, puis les, les voiles, puis tout ça. Ce n'était pas, pas des bateaux qui étaient construit aujourd'hui. Est-ce que tu as de la place pour coucher, puis les... C'était un bateau pour travailler, c'était tout. C'est pas après le matin de bonne heure, revenait le soir. Bon. Puis euh, les des familles... Fois, des fois... Continue. Des fois, quoi? Des fois, ils se voient dans les tempêtes. Il y avait tout le temps une manière pour couvrir le, le, le bateau pour être capable de rester dedans. OK. À ce -là. Puis, euh, est-ce qu'il y a des familles aujourd'hui qui font encore la pêche là-bas? Là? Ou que tu connais des familles qui font de la pêche là-bas? Non, non, c'est rien que, ben, il, il y a les, les, les lapages de la eux autres sont métiers, euh, mais c'est plus commercial fishing qu'ils font, eux autres. Mais euh, non, la plupart des personnes, euh, ils ne font plus de pêcheur. pêcheur. Ben, première chose de toute, il n'y a, a pas autant de poissons comme il y avait coutume. Parce qu'aujourd'hui, si tu pognes un petit pare-chaude, tu es, es, es chanceux de la pogner. À ce temps-là, tu pognes un poisson, ça paye à 40 livres. Oh, oui, oui, oui, oui. Puis, euh, Il n'y en a pas autant qui font la pêche commerciale, là, tu dis. Là. Non, non, non, non. Ils sont réglés pas mal bon pour le gouvernement. Mais il, faut avoir une, il faut avoir une licence quand même. Ah oui, ah, oui. oui. oui. Puis, puis toi, ton rôle euh, dans l'héritage la, la, Georges B, là, la, la Ligue, c'est quoi ton rôle là-dedans? Moi, mon rôle là-dedans, là, c'est. <coughs> Je suis un des descendants qui construisait des bateaux. Moi, ça fait depuis l'âge de bien jeune que j'ai aidé à mon grand-père à repérer son bateau, à revarnir son bateau. Euh, mais j'ai tout le temps été, euh, à cause que je reste à dans tonnerre j'ai tout le temps été au relais. Sur des bateaux de bois, pour travailler sur des bateaux, ça a tout, à, ça a tout été. Mm -hmm. J'appartiens à quatre bateaux de bois, de bois moi-même. Puis comment que tu me dire, il n'y a rien qui, qui, qui Comment on va dire, ben, ça? Quand tu dans un bateau de bois, puis tu vois, une petite promenade, là, ça flotte. Quand t'embarques un bateau de fiberglass, c'est dans l'eau. Ça, ben ça, ben ça ben fonce oui. dans l'eau. Mais quand t'embarques dans un bateau de bois, tu as, as, as une différente ride as d'un bateau de fiberglass. Mais ben c'est une partie de, de, de l'histoire. Quand tu dans un bateau, un vieux bateau de bois, si le bateau pourra parler, il y aura une bonne histoire. Puis c'est quoi, euh, quoi le truc euh, avec les, euh, les bateaux de bois? C'est quoi la construction vraiment? C'est quoi la sorte de bois que vous utilisez pour ça? Bien, puis pas des bateaux. Euh, on dit du temps de Louis-Georges Labat, puis, puis les Labattes à ce temps-là, ils prenaient qu ce qu'ils appellent du frein pour bâtir les, les ribs. Ils regardaient pour du pain, mais pas de nœud. Euh, pas aucun nœud dans le bateau. Si ils regardaient pour du pain. Euh, puis c'était plus facile, il faut que tu penses à les outils qu'il y avait à ce temps-là, des éguines puis des galandors, puis des ciseaux à bois, il n'y avait pas comme, euh, tu ne pouvais pas plonger des outils autour de ce temps-là, c'était tous des outils à ce temps-là. tu te regardais pour du bois qui était fort, parce que le, le frein, il pouvait le chauffer, puis le plier, pour faire, euh, je ne sais pas que c quel nom en français, mais le keel, puis les ribs du bateau. absolument le, le pain, il le mettait en dehors. C'est comme ça qu'ils baptisaient le bateau. Ben, le pince, ce n'était pas un bois qui durait longtemps, pas comme le cède. Le cède durait beaucoup mieux, mais euh, cela, il a commencé plus tard, il a commencé à, à piger le cède en place. So, euh, ben, avec des outils qu'il y avait pour travailler avec, ils a mené à bout de construire des bateaux. Que, mais il laissait ces bateaux-là bateaux dans l'eau, il ne les sortait pas. Comme ça, le, le bois, il recoulait. il, il, il emplissait les craques. C'est so, encore pas mal d'ouvrages. C'est paraît comme le chien. Ils prennent soin de le chien pour mettre en arrière de la slip. Le, le bateau, il prend soin de lui tout <rire> C'était pour, pour le ben Oui, oui, oui. Puis euh, ça, c'est euh, le dehors là, de la coquille. C'était des planches à longueur. Oui, oui. oui. C'est toutes des planches. Euh, le bateau s'est bâti comme un from. Après ils mettent les planches par-dessus le, le frum du bateau et uh, essayer d'avoir les jointures aussi uh, bien faites que possible. Ensuite, ça, le bateau, il le mettent dans l'eau pour que le bois refoule pour… pour euh, comment on dit ça en français? C'est comme « expand ça, », ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça ferme les craques dans l'eau. Oui, oh, oui, ça ferme puis, les… Uh, ah. Oui. Mais, mais à ce temps-là, ces bateaux-là, c'était bien important. Puis, puis dans la baie du tonnerre, c'était beaucoup important à ce temps-là parce qu'il y a… Euh, les labattes ont commencé la pêche, là, les bouchers ont commencé la pêche. Après, là, il y avait une industrie de, de pêche à Ville-du-Tonnerre un bout de temps. So, ces vieux bateaux-là, c'est un instrument que tout le monde avait besoin. Puis nous autres, avec le club, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Si ça ne sert pas pour nous autres, ces vieux bateaux-là, ils sont à toutes so, Nous autres, on a, on a un groupe d'hommes qui aiment des bateaux de bois. Puis moi, euh, je... Ma partie là-dedans, là, c'est c'est euh, que le monde en dehors ne nous connaisse pas. So, on va commencer à faire des festivals avec nos bateaux de bois sur les, les trailers. On va les amener parce qu'il y a bien du monde qui ne connaisse pas. Mais qu'est-ce que c'est, ce Georgian Bay Heritage League Wooden Boat? So, es, c'est un groupe d'hommes et des femmes qui aiment vouloir garder la partie de l'histoire des bateaux alentours de la baie Georgienne. So, maintenant, on travaille euh, avec... Le, le Water Museum à Port-Bénicol, ils veulent nous avoir avec eux autres. So, on va être parti de le, le, le Kewaten, puis nos bateaux, c'est parti de l'héritage des bateaux de bois sur la baie Georgienne. So, on a des bateaux que personne d'autre n'a. Comme on a, on a deux Watts Boats qui étaient construits à Collingwood. Ouais. La ville de Collingwood, on a un bateau qui reste, mais ils ont la bâtisse qui est abattue dedans. Mais nous autres, on a les deux bateaux. Uh, Gidley, il n'y a personne qui a un Gidley à Penetangochine, mais là, nous autres, on les a. Norse Boat, on, on les a. Les, les vieux Groove Boats en bois, on les a. Les boats à voile de Groove, on les a. On, a, on a, durant 1993 jusqu'à cette heure, on a, on a une bonne section de bateaux que tu ne peux pas les trouver à nulle part. On les a pour, pour les, les, les ramancher comme qu'il y qu avait coutume, et commencer à les, euh, les sortir pour la population, « Ouais, qu'est-ce que c'est les vieux bateaux qu'on a? » ça okay. parce que Moi, j'étais à partir de ce groupe-là 22 ans passé. Okay. J'ai rembarqué cette année, parce que 22 ans passés il 14 membres. Quand j'ai embarqué, on en avait trois. Sur, sur ma retraite, ils m'ont dit « On t'a besoin, on t'a besoin, parce que toi, tu sais comment réparer des bateaux. » Bâtir des instruments de musique, on a besoin pour nous aider ces bateaux. J'ai déjà revenu, puis là, euh, j'ai fait la promotion sur euh, le goût de vivre, puis euh, la radio station, puis euh, on, a, on, a, on a cinq membres maintenant. On regarde puis, tout le euh, temps pour d'autres membres pour travailler. Ben oui, on va parler de ça, des membres. Il y a un petit vidéo sur YouTube, là, on te voit que tu pas fait du réparage. C'est quoi tu ouais. fais sur, sur, le, le réparage là-dessus? Là? J'avais mis, euh, ce qu'ils appellent les gunnels, j'étais après travailler sur un bateau qui s'appelle, c'est un Gidley Grew. Ça, c'était le temps, que quand Gidley a vendu la compagnie à Grew, ce bateau-là était déjà au milieu des de deux compagnies. Et qu'est-ce que j'étais après faire? <coughs> il y a un morceau de bois en dehors, le gunnels qui appelle. il y avait un peu, peu de tout le tour des de cho de choses. J'emprisais la, la, la craque avec du brinty et de la colle. Euh, que j'avais fait, j'avais scindé le bois, j'avais pris le brin-ti, j'avais démêlé ça avec de la colle pour mettre dans le craque. Après là, je pas le varnir, mais que ça chasse, puis ça regarderait comme si c'était si un nœud. Ouais. So, c'est ça qu'est-ce que je t'apprends à faire avec le bateau. Puis ça, c'est... Euh, euh, quand tu fais du semblage avec du brin-ti, puis ça, là, ça, c'est une méthode spéciale. Euh, c'est quoi euh, euh, la méthode pour faire ça, puis euh, la peinture, puis... Euh, c'est-tu des peintures spéciales, ça? C'est quoi? quand tu travailles sur un bois, tu travailles sur un bateau qui est en cèdre ou un bateau qui est en mahogany. Tu vas, tu vas, euh, tu vas essayer de le, le, le descendre, d'être au bois. Après, là, quand tu l'as, d'être au bois, tu as tout enlevé les autres peintures et les autres finitions. Tu vas avoir la poussière du, du cèdre. pour être capable de démêler avec la colle. Si il y a une craque ou un trou, dans le cède, euh, quand tu prends la, la poussière de ce -là, tu peux démêler ça avec la colle, remplir le trou, puis personne ne voit où est-ce le trou. Il n'y a pas aucune autre manière de le faire sans partager la même, la même la même, euh, le même brinti ou le même du bois pour démêler avec la colle. Comme Et ça, ça la... remplir tous les trous. C est, c est, euh, parler des outils, c'est-tu des outils spéciaux, ça, là? que vous utilisez, c'est-tu des, des, des outils à la main, mais c'est-tu des outils spéciaux? Il y a une coupe d'instruments, de, euh, des outils que c'est spécial euh, pour travailler sur des bateaux, mais c'est plutôt la méthode qu'on travaille nous autres sur les bateaux, on a tous les, les power tools que tu vas avoir, on les a, mais on a encore des vallops, encore des ciseaux à bois, Ça so, on essaye autant possible de, de repérer comme ça va coutume. Moi, c'est comme ça j'utilise les ciseaux à bois, j'utilise les varlopes pour euh, tenir le, le héritage dans les bateaux. La minute que tu commences avec un jigsaw ou un sabre saw ou une skill c'est la nouvelle méthode. Mais on l'essaye, ça prend plus de temps, mais au moins on sait, c'est comme ça que tu t'as fait les années passées, on le fait encore de la même manière. Tu essaies, essaies à garder les, à garder les, ma, les méthodes traditionnelles? Oui, parce que les, ces bateaux-là, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec? On essaie de les, les, euh, les garder parce qu'il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres, ces bateaux-là. So, ça vient un bout de temps qu'on essaie, de, avec le, le, le Water Museum, on souhaite qu'on pourrait un temps avoir un bâtiment où ce qu'on peut emporter tous nos bateaux, puis les mettre dans le bâtiment où ce que le monde, le public, les jeunes, les enfants, les écoles pourraient venir voir qu'est-ce que ça va de l'air, ces bateaux-là, des années passées. Comment ce que c'était bâti les années passées? So, c'est ça pourquoi que la Heritage League, euh, les membres, euh, euh, travaillent tous la même affaire pour essayer d'avoir une, une place, de mettre ces bateaux-là que, que le monde, peut le, les, comme nos enfants, nos petits-enfants, peut dire Ah, oh, papa a travaillé sur ce bateau-là. Okay? Comme ça, c'est ça ce qu'on fait avec ces bateaux-là. Euh, de... de... Continue. C est, c est... Cette année, on va commencer euh, le festival que j'ai à Bélistanaire, à la back rendez-vous. Ouais. On pas tous les vieux bateaux à ce festival-là cette année. So, j'ai mis ça sur le website, tout ça, puis là, tout le monde est sont, sont bien excité de voir ces bateaux-là euh, à notre festival. So, là, la ville de Panatang va faire un festival, ils veulent avoir les bateaux aussi. Puis j'ai parlé du festival du Loup. ça a l'air que nous autres, tout, je veulent les apporter là pour montrer au monde les vieux bateaux. So, on commence à sortir les bateaux au public, pour que le public euh, euh, nous aide d'une manière ou de l'autre pour, pour tenir le club euh, fonctionner. So, so, C'est bien important que ces bateaux-là restent. C'est comme la maison là-bas. en as une de même. On n'en trouvera pas une autre. So, ces bateaux, ce qu'on de même, on a 18 à 20 bateaux que tu ne les trouveras pas à une autre place parce qu'ils n'ont pas. Nous yeah. autres, on les a. So, on essaie de, de protéger les bateaux comme a essayé de protéger le maison, même envers. Peux-tu nous donner euh, une sorte, de, un peu d'histoire, comment que ça commence ce bateau, c'est quoi tu fais la première chose? La première chose que tu fais, c'est que tu prends comme une bâtisse une maison, il faut que tu freines la maison avant de commencer le nord Il n'y a pas de fondation sur un bateau, mais tu as, t as euh, qu ce qu'on appelle un keel. Il faut être de quoi que les planches s'attachent après pour, pour que ça flotte. Tu commences, avec les, tu commences avec, ça ne soit que cette de, de bateau que tu vas avoir, mais c'est tout commencer la même chose. Tu commences avec un frame du bateau, le style de bateau que tu veux bâtir. après là, tu commences à mettre de la planche en dehors du bateau. Puis là, tu commences, tu as fini de mettre la planche en dehors du bateau, puis tu as le frame de fer, là tu commences à, à décorer le dedans du bateau, comment tu veux l'avoir fait. Il y a bien différents styles de bateaux tu peux faire. Si tu qu'à avoir un bateau pour travailler, c'est facile, mais si tu veux avoir un bateau pour, euh, pour amener tes bons amis pour une belle euh, petite promenade, bien là, ça prend… Puis le bois aussi, c'est une autre chose. Aujourd'hui, le bois est assez disponible à acheter, c'est épouvantable. Ah, quand tu commences dans le bois de bateau, comme du mahogany, puis du teak, du white oak, okay, c'est cher. Ouais. So, le club, on, on, on, avec les années, on a bout d'acheter assez de bois pour travailler sur ces bateaux-là, mais, mais c'est euh, euh, comment on dirait euh, C'est une différente affaire parce que un niveau tu le front parce qu'il n'y a rien de carré de ces bateaux. C'est juste par tes yeux. Euh, il n'y a, a pas aucune affaire que tu peux mettre un niveau dessus ben, oh, ça euh, ouais, il, il doit être là, non, non, il n'y a rien. Ça, c'est tout fait à la main, c'est tout avec tes mains, tu files ici, tu files là, ok, ça regarde bien. Je euh, vais te montrer une chose. Moi, je construis des violons. So, si quelqu'un peut bâtir un violon, il peut bâtir un bateau parce que c'est quasiment le même ouvrage. Parce que okay. quand tu regardes un violon, le bas n'est pas carré, le top n'est pas carré. So, c'est la même chose avec un bateau. So, le violon il y a un frame, le bateau a un frame. So, mais la seule chose, tu n'es pas capable de jouer le, le bateau, mais tu peux jouer le violon. Mais <rire> c'est quasiment le même euh, principe. De... Euh, oui. Ah. Ouais. Ah. Si tu as quelqu'un qui bâtit des bateaux de bois, tu pourras l'enseigner comment bâtir un violon. C'est la même chose de l'autre manière. OK. Il faut être de la patience. Il faut être <rire> beaucoup de patience. Puis, euh, il y a une sorte de. Votre club, il offre-tu une sorte d'apprentissage pour ça, là? On va commencer ça. On va commencer de. de euh, on a assez de monde euh, qui pourra enseigner comment euh, travailler sur un bateau de bois. Puis, qu'est-ce qui arrive euh, avec des bateaux de bois? Si tu as un bateau de bois, puis, tu es parti d'un club de bateaux de bois. Tu as plus, euh, plus de drive pour, pour euh, revenir ton bateau pour le cane en bonne. Mais si tu es à pas, ou est -ce que toi, tu es le seul qui a un bateau de bois, tu n'as pas le drive pour. Puis, les bateaux de bois, aujourd'hui, euh, comme j'étais au, au Boat Show à Toronto, parce qu'il y a le club, y a le Toronto Club puis le Muskoka Club des Antique Boats. Puis ils me disent toutes la même chose, qu'ils ne peuvent plus trouver de vieux bateaux. Il n'y a personne qui donne des vieux bateaux maintenant. Ils sont quasiment tous perdus. Okay? Sur les bateaux que tu trouves, les bateaux de bois vont quand à monter puis à monter en prix parce qu'ils ne peux plus en avoir. Okay? Il y a bien du monde avec avec bien de l'argent. Ils veulent avoir ben Minette Shields. Ils veulent avoir un Gidley Boat, mais Il faut que tu le trouves. Sur les bateaux, le prix des bateaux de bois va remonter. Y a-t-il euh, oh, so, uh, des anciens plans comme euh, de, de uh, Guildy, euh, euh, de ces compagnies-là qui ont fait des plans pour suivre, pour bâtir des bateaux? La plupart de ces plans-là, comme Guildy, c'est une des, des, des vieilles compagnies de 1800 dans dans Penetang. Ça va être acheté en 1928 par Group. Euh, sur tous les plans qu'une compagnie a, elle les donne à l'autre compagnie qui les achète. Après, ils vont changer les plans. Puis, puis ils gardent... La il plupart des compagnies vont garder les plans. Mais quand Gros a fermé, euh, les plans, il y, a des, il y a une couple de plans qui étaient au museum, euh, le, penating, le penating aussi du museum, un peu qui était à Midland. Mais la plupart de ces affaires-là, c'est jeté. Ils ne gardent pas rien. Parce qu'ils ne regardent pas... Dans 100 ans d'Astor, le monde s'est là-dedans. So, ils, ils se débarrassent de tout. So, il, y a, il y a des affaires qui... Tu peux aller sur Internet, puis tu vas voir certains bateaux, puis certaines choses. Mais c'est pas... Euh, ils gardent pas ça. So, c'est une chose, c'est un business. So, puis même les mondes, comme les, les, les, les, les, les pêcheurs qui baptisaient le bateau... Euh, ils gardaient rien, parce qu'ils bâtaient le bateau dans leur tête, comment ils voulaient l'avoir fait. Il n'y avait rien écrit en écrit comment que le bateau était. Mais quand, quand les grosses compagnies ont rentré, parce que Gidley, c'était une des compagnies, à un temps, que c'était la plus grosse compagnie de bateaux de bois dans le Canada à un bout. Okay? Ils bâtissaient plus de bateaux qu'en que, 1910. C'était la plus grosse compagnie pour des bateaux pour la pêche dans le Canada. Et c'était à Penetang. Ah. Sur, des, sur ces bateaux, nous autres, on a deux Sur so, Ces bateaux-là, essayent de trouver un autre de même. Ils n'ont pas. So, C'est une chose avec, euh, avec la ville de Penetang. Ils ont à peu près quatre différentes compagnies qui ont rouvert dans la baie de Penetang. So, ça ferait le bon sens que la ville de Penetang construirait de quoi, à part leur musée, pour euh, mettre les beaux bateaux. Mais ça a tout à faire avec l'argent. puis Où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour le faire? Mais ça bon. à peine éteint que, ces bateaux, que nos bateaux devraient être. Ouais, ouais, Allez, ouais. On travaille là-dessus. Ouais. Ouais. Ouais. Euh, les musées, là-bas, il, il y avait plusieurs compagnies. Pourquoi il y avait tant de compagnies dans la baie -Georgienne, dans la région de, de bateaux comme ça? Parce que C'est-tu parce que, que, parce que c'était un port, euh, un port euh, militaire? Oui, puis il y avait bien du monde, quand même quand on parle de des, des monde qui venait de Drummond Island, il s'en venait de Penetang. So, là, il y avait bien de ce monde-là que qu c'était des pêcheurs. So, il avait besoin des bateaux. Au bout il voulait faire la pêche. So, à ce temps-là, comme tu avais Louis Georges Labatt, il était for, forgeron, lui. Euh, il avait bâti son bateau lui-même. Son gars a bâti le bateau. Mais c'est de quoi qu'il t'a enseigné? Du père au fils, à l'autre fils. Ça so, pas tant de monde. Les Anglais, quand ils, ont, ils étaient ici, le Naval Establishment, ce n'était pas, pas du monde pour bâtir des bateaux. c'était du monde pour la guerre. Ce pas rien, aucune autre chose. Donc, so, il fallait que tu trouves du monde pour bâtir des bateaux. Puis, plus de monde qui arrivait dans cette région ici. À ce temps-là, il n'y a pas autant de chemin. Il n'y avait pas de char, il n'y a pas rien. ça so, tu partageais d'une place à l'autre par, par le bateau. C'est comme ça que ça a commencé. Le monde a commencé à bâtir des bateaux et les vendre. Il y avait plus de monde qui rentrait dans la région, puis pas de tant de bateaux à acheter. Des compagnies comme Gidley et North Boat ont commencé à construire des bateaux parce qu'il y avait un marché ici pour vendre des bateaux. OK. c'est comme ça que ça a commencé. OK. On prend une pause et on revient tout de suite.